Bonjour mes chers élèves au CP. Alors aujourd'hui, on va apprendre les consignes. On va apprendre ensemble les consignes. Allons-y. Alors, je colorie. Colorie colorier, coloriage. Alors, je prends par exemple un papier, je dessine, et après je prends des couleurs, des crayons de couleurs, et je commence à colorier. On dit je colorie, je colorie. On passe. je relis par exemple relis par des flèches je prends mon crayon et je commence à relier je relis des images je relis des mots je relis je relis je, relis. je mets des flèches je mets des flèches On passe Je coche. Je mets des croix dans les cases. Alors, on dit je coche. Cocher, ça veut dire mettre des croix dans les cases vides. Je prends mon crayon et je commence à cocher. Je mets des croix ici. Je coche. Je coche. On passe. J'écris, j'écris, j'écris bien, j'écris bien les mots, j'écris bien les lettres, soit avec un stylo ou un crayon, j'écris des mots sur mon cahier, j'écris, j'écris. Écriture. J'écris bien. J'écris bien les mots. Je recopie bien les mots. J'écris bien. Alors, on passe à d'autres mots. lorsqu'on demande de écrivait, ça veut dire qu'il euh, faut écrire des mots ou des lettres. J'entoure... J'entoure, je fais des tours comme ça. Je fais des ronds. J'entoure. J'entoure les figurines. J'entoure les mots. J'entoure les lettres. Je fais des ronds par mon crayon. J'entoure, entouré, entouré, entouré, j'entoure. On passe. J'encadre, encadré, j'encadre, j'encadre. Je fais des cadres comme ça, des formes, de cette façon, j'encadre les mots, j'encadre les mots, j'encadre les lettres, j'encadre les figurines, j'encadre, On en passe, je souligne, je souligne, ça veut dire tout simplement, je trace ici, des mots, au-dessous des mots. Je trace au-dessous des mots. Par exemple ici, école, je souligne le mot école. Voilà. Souligner, souligner, je souligne, souligner. Je fabrique, je fabrique un avion, papier, je fabrique, fabriquer, je fabrique, on passe, je lis, je lis une histoire, je lis le texte, je lis à haute voix, je lis un conte, je lis mon livre, je lis dix syllabes, je lis, lisais, lire, lecture, une bonne lecture. Je lis bien les mots. On passe. Je joue. Jouer avec des mots, avec des élapes, je joue, je complète, je complète les mots avec des élapes ou avec des sons, ballon, on, mouton, on, compléter, compléter, Je complète. On passe. Je compte. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte jusqu'à 10. Comptez. Comptez. Comptez. Je. 1, 2, 3, 4. Je compte.